Mais voilà, c'est lui qu'il me faut! Expert nuisible, bonjour! Oui, bonjour, j'ai une souris qui se balade sur mon radiateur. Euh, je voulais savoir si je lui rase la tête, est-ce que ça devient une chauve-souris? <rire> ah, ah, ah. Est-ce que tu as une autre question? Non, voilà, c'est tout. Au revoir! Expert nuisible, bonjour! Salut Dédé, ici la chatterie d'Otouze. Alors, une petite question pour toi aujourd'hui. Je voulais savoir, moi qui élève des chats, s'ils mangent une souris qui a mangé du raticide, quelles sont les conséquences Ah, très bonne question. Non, tu risques rien pour tes petits chats. S'ils avalent une souris qui a mangé du raticide, la dose lectale qui est le poison est calculée pour un rongeur d'un poids maximum de 800 grammes. Donc, ton chat ne risque rien s'ils avalent un rongeur qui a mangé du raticide. Merci et à bientôt. Super bonjour. Allô Il m'appelle et il répond pas. Il est là, en train de faire un jeu jou Et qu'est-ce qu'il fait oh, oh Tu m'entends Pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Edé Edé T'es là ah, Je crois que t'es là. Enfin. Ouais, alors je voulais savoir, dis-moi, euh, dans mon immeuble, dans les réseaux de ventilation, il y a, euh, on entend des bzzz de fous, euh, je crois qu'il y a des abeilles partout. Alors, j'ai une question, j'ai un voisin qui a décidé de faire un lance-flamme avec une bombe de déo et un briquet. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense, moi, personnellement, que c'est pas une très bonne idée. Ah non, pas du tout, pas du tout. Cela c'est l'esprit... <rires> Ma deuxième petite question, ça serait pour savoir comment on pourrait faire pour enlever des abeilles chez nous, parce que qu'il me semble que c'est protégé, euh, je ne sais pas, à ce qui paraît, les abeilles sont en voie de disparition, donc euh, s'ils si sont avec les êtres humains, comment on fait pour s'en débarrasser, en plus que c'est protégé et qu'il ne faut pas les tuer donc si c'est dangereux pour nous et qu'il ne faut pas les tuer, comment on fait J'aimerais que tu me trouves une solution au plus vite, s'il te plaît, pour qu'on puisse faire ça dans les règles de l'art. Alors écoute, Tonton, la chose à faire, c'est d'abord d'appeler un apiculteur. Si l'apiculteur peut récupérer la reine, il récupérera les en même temps. Donc s'il n'y arrive pas, il faudra que tu appelles un pro et qu'il mette un insecticide en poudre pour éviter les explosions. Merci beaucoup, Dédé. Tu es super sympa et je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, Dédé Ciao ciao Tu n'as pas encore envoyé ta vidéo à DD pour le prochain numéro d'expert inusible Dépêche-toi et il reste de la place encore.